On va essayer de trouver euh, une place pour aller à Alcatraz. C'est que si vous n'avez pas réservé pour aller à Alcatraz parce qu'il faut réserver sur Internet, eh bien, vous pouvez aller vous joindre au quai euh, qui mène à Alcatraz. La compagnie qui, euh, qui octroie les tickets délivre 100 billets pour les 100 premières personnes qui font la queue et qui sont là le matin. Voilà, on vient d'être accueilli par un gardien. Il n'est même pas encore 5 heures du matin et il y a déjà... Euh, Oh, je pense, une bonne cinquantaine de personnes à faire la queue. Donc d'après le gardien, il oh, y en a plus que cinquantaine quand même. Hein. On a à peu près 80. Mais d'après le gardien, c'est bon. On va pouvoir avoir nos tickets quand on est motivé. Il n'y a pas d'excuse. en moins 20 donc ça fait euh, près, presque deux heures qu'on poirote euh, Il fait froid Ah <rire> oui En te voyant j'ai froid moi Et derrière il mais lui jamais froid toi Il, fait, il bruine un peu ouais. Il y a des mouettes ah, Ça n'a aucun rapport rien il y, a quand même des, il y a des mouettes Et on a quand même le coupon pour aller visiter Alcatraz C'est la première fois de ma vie que je vois qu'il y a des gens qui font la queue pour aller en prison <rire> Hello <rire> Come here Come here. Say hello, hello. To, to the French people. Hi French people. C'est pamplemousse. Pampelmouse. La <laughs> you are the happiest people I've ever met. That's true. They the, don't stop laughing. That's true. <laughs> <laughs> This one over here has got one of the best laughs we've yeah. ever heard. This one there? Yeah, that one, yeah. Yeah, that's true. <laughs> It's good taste. arriver. Quoi? Voilà, Guy. On va y arriver. Là. Alors c'est super important, il faut venir avec sa carte d'identité parce que les tickets sont nominatifs, c'est bon à savoir ça aussi. si tu marques Beber ou Mr Bean, ça va pas marcher. Ça a marché hier au restaurant. Mr Bean, ça va pas Thank you. On les a les tickets, on les a. We got the tickets, yes. We are going to jail. Have a nice day. See you in Alcatraz in jail. See you in jail. Quand on attend comme ça, on pourrait dire que c'est un moment qui n'est pas très drôle D'attendre à 5h du matin dans le froid Avec une petite bruine qui vient vous, vous, vous, vous glacer la, la tête Eh bien euh, on pourrait penser que c'est pas drôle C'est vrai que c'est pas très drôle Et eh bien il faut en faire quelque chose de rigolo Ben voilà Hein. c'est pour ça que ça s'appelle Alcatraz parce que Alcatraz c'est une race de mouettes, justement mmh. la mouette Alcatraz. Ouais, ça fait du bruit en espagnol. Vous gueule les mouettes, <rire> là, ça c'est une grosse mouette. Je pense que c'est plutôt un goéland. Ça, non, ça c'est un goéland. Je m'appelle Pat Mahoney. J'étais gardien de prison à Alcatraz. C'est moi qui serai votre guide. J'ai passé sept ans sur le rocher. Ces premières photos vous montrent quelques-uns de mes collègues. I am. Mon nom rapport est Prenez le raccourci. En 1934, Alcatraz ouvre ses portes. Ses murs ont abrité les prisonniers les plus durs, les plus dangereux et les plus célèbres des états unis lorsque vous aurez quitté le raccourci, tournez tout de suite à droite et prenez le prochain couloir baptisé Broadway. Longez lentement la rangée de cellules sur votre droite. Chaque cellule porte un numéro affiché au-dessus de la porte. Cherchez la cellule numéro 115. Ah oui. C'est très étroit. Voilà. Je ferme. Allez, Guy, tu peux fermer. Oh ben ça va, il y a de la place, c'est spacieux là. Allez, ferme la porte. Tiens, moi. Ah, on n'a ouais. pas le droit d'être à deux. Voilà. Ça, c'est petit. hein. Ça ne devait pas sentir bon non plus, je pense. Oh, comme bien. Oh putain, ah. c'est très, très inconfortable. <rire> c'est fait pour. C'est fait hein. pour. Allez, on va sortir sérieux, parce hein. qu'il y en a qui veulent faire des selfies. Là. Ouais, bon, on s'en fout. Ouais. <rire> Attends, je rentre, rentrer ici, je reste. Je voulais faire un, un lien. Un lien avec vous sur ce que peuvent être pour nous nos prisons. Nos prisons, nos prisons émotionnelles. Nos prisons émotionnelles, c'est tout simplement des choses comme ne pas croire en soi, des choses qui sont liées à nos croyances. Croire qu'on n'est pas capable, croire qu'on n'y arrivera jamais, croire qu'on n'est pas assez bien pour mériter d'être heureux, croire que de toute façon je ne vais pas y arriver, croire que ce que les autres pensent de nous est probablement la vérité. Et à force de croire tout cela, eh bien cela nous emprisonne émotionnellement. Sortez de votre prison, vous avez la clé pour en sortir libérez-vous de toutes ces croyances limitantes qui vous font croire que ce n'est pas possible parce que c'est possible mais ça ne dépend que de vous il n'y a rien de plus décourageant de plus limitant de plus décevant que de penser que nous sommes obligés de rester coincés dans nos croyances enfermés dans nos petites cellules qui nous font croire que de toute façon on n'y arrivera jamais ce que vous croyez devient vos réalités vous décidez vos croyances, vous décidez ce que vous avez envie de croire pour vous-même. C'est vous qui décidez si oui ou non votre réalité sera celle qui vous poussera en avant ou vous tirera vers le bas. Allez-y, sortez de votre prison parce que c'est vous qui avez la clé. Prends cette clé et ouvre la porte, sors et passe à l'air libre. Fonce, fais des erreurs, c'est pas grave. Justement, si tu fais des erreurs, c'est que tu as essayé. Et quand tu fais une erreur, recommence et fais-le autrement. Tu vas voir, c'est génial, tu vas y arriver. mon futur pour 100 eh oui, dollars. Ça a pas marché quand un on dollar. était à Santa Monica. Eh oui, on va allez, vas-y, montre-nous ça. ça. Je mets un dollar. Et je vais connaître mon futur. Si j'arrive à mettre le billet dedans, voilà. Attention. Rien. Alors, The great Zoltar here with a word of wisdom for your fortunes. Remember, it is a great deal better to do All the things you think you should, than to spend the rest of your life wishing you had. No, do not be leaving this place with regrets. Leave it up, my friend, and start by giving Zoltar more monies for more wisdom. <rire> L'arnaqueur le voyou. Oh, il, attends, il t'a sorti un truc là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a sorti euh, Donne-lui plus d'argent pour avoir plus de, for de chance. C'est ça. Oui. Ah, Regardez, Zoltar. Il donc, est gonflé il... en gonflé là, quand même. Ça, hein. c'est pas du service client. Hein. Ah, ça, c'est bon ça. Et dans les nuages, dis-donc Bon, papy, tu viens Tu vas où Tu fais quoi Il va où Allez, il s'en va, il s'en va. Bon, il va falloir parce... Il prend, il prend des photos... Ah non, il filme Il filme pour sa propre chaîne YouTube Tiens, en passant, en propos de sa chaîne YouTube, Allez voir dans la description pour voir ce qu'il fait, hein, mon Guy Ah oui, c'est bien ce que je fais. Oui, c'est bien ce que tu fais. Ah oui hein. J'ai jamais bien. rien compris de ce que tu fais, mais, mais c'est génial. Mais toi dedans bah, c'est drôle en tout cas. Comme publicité hein. ah, <rire> <rire> ah moi je suis bon, moi je suis vendre les amis moi. Ouais ouais ouais, tu vas voir ça va pas être triste. Donc puisque t'es là, on parle d'abonnés. Ben bah, écoute, abonne-toi si tu t'es pas encore abonné, parce que si tu t'abonnes, tu sauves un phoque de la noyade. Ça, oui. <rire> Et si tu fais un pouce en l'air. Qu'est-ce qui sauve aujourd'hui hmm. Une baleine. Ah allez, une baleine de quoi De Chinatown. <rire> voilà. Donc si tu mets un petit big up, tu sauves une baleine de Chinatown. Ça veut rien dire mais c'est sympa. Le communisme. C'est écrit noir sur blanc, c'est même pas moi qui le dis. Allez viens on y va. Voilà, ouais. donc ça fait un bouton que la Chinatown et on se fait aborder par une chinoise bien sûr ouais, Qui nous qui propose... propose un restaurant qui s'appelle bah, Chinatown à... à... Restaurant voilà. et, alors, et alors elle, elle nous suit nous... Elle nous accompagne, elle, elle nous suit com... ouais, cette nous précède accompagne. Et jusqu'au restaurant bien bah sûr, oui, et voilà, on, va, et, on fait et en plus, il y a le free wifi, il y a du wifi et donc y a le... free wifi okay. Voilà yeah, yeah, yeah. Ouais. Thank you, c'est shi c'est Ok on y va, on monte oui, oui. Allez, viens, on, on nous précède encore. Euh, Vous chinois. avez compris, on va manger chinois ce soir. Oui. On, va on va manger chinois ou chinois Moi, c'est chinois ou chinois Ouais, bon, tout le monde la connaît, celle-là. Elle est pas nouvelle, hein ouais, ça, ça, ouais. ça fait rien, ça fait toujours plaisir ah, mais hein, mais de dire des bêtises. Tu descends les marches Oh oui oh, oh, oh. Il <rire> ah, y a des chaises pour attendre. On dirait un restaurant chinois, dis donc. Ouais, un restaurant chinois. Oui il y a du monde, c'est bon signe. Je ne prends pas la vie au sérieux, riz et souris de temps en temps. Et c'est bon ça voilà, C'est exactement ce qu'on fait avec Michel. Et on rigole beaucoup, on ne prend pas trop la vie au sérieux. Pensez-y, c'est très bon pour la santé.